Ti forme l'allée de toute beauté C'est quelques mois l'a mariée Un petit femme endiablée Surtout faut pas l'énerver J'en dis moi l'aider Chaque jour m'y pense à toi bébé T'en couler à mes côtés Mes journées les ensoleillées Oh ma série, Avec toi c'est pour la vie Viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui Oh mon doudou, fais à moi des bisous d'un coup. Tous les jours, mi mao, profite que l'amour les doux. À l'amour les doux bébés. Yeah, yeah. Où les belles, ou les six d'une beauté naturelle couleurs caramel ils mettent si moins des étincelles mon corps les peaux flambées comme il voit ton déhanché salissier moi m'y fait danser avec mon petit fan mon col serré oh ma série avec toi c'est pour la vie et danser avec ton mari bien fait plaisir à lui oh mon doudou Fais-moi des bisous d'un coup, tous les jours mi et ma profite que l'amour les tout. À l'amour les doux bébé, si parfois les compliqués, si chemin les casse cassé faut jamais abandonner, moi un petit créole, moi les papas parfait ou la donne à moins ton cœur, avec ou c'est le bonheur. Quand on sera de mauvaises humeurs, ma de pour un petit bouquet de fleurs pas besoin de complications, vis juste des paix d'affection, on a toute mon attention, à où tout seul d'un moins frisson. Oh, oh, oh ma chérie, avec toi c'est pour la vie, viens danser avec ton mari, viens faire plaisir à lui. Oh, oh mon doudou, fais à moi des bisous d'un coup, tous les jours, mi et ma Profite que l'amour les doux mmh.